Gloire et louange, Alléluia, Gloire et louange, Alléluia, alléluia. Gloire et louange, Alléluia, Je ne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 D'être avec nous. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Mon Jésus, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, dure à toujours. Ta fidélité. Tu as promis, promis d'être avec nous. Moi je m'approche à toi. Je m'accroche à toi, mon Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité oui dure à toujours. Dire merci à notre Père et nous te glorifions encore pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir, ce jour par Saint Dieu qui vient de se terminer. Et nous te remercions vraiment d'avoir été avec nous tout au long de la journée, mon Sauveur, d'avoir conduit réellement aussi nos pas, mon bien Père Saint-Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions dans cet endroit. Alors nous soupirions d'y être, mon Sauveur, pour pouvoir réellement te rendre un culte que tu sois agréable et te servir réellement aussi de tout notre cœur, mon Père Saint, parce que c'est à cela que nous sommes destinés sur cette terre, dans ce monde où nous sommes, être un peuple qui est à toi, à qui pour toi, mon bien Père Saint-Dieu, Seigneur, que, que tu as vraiment adressé aussi la grâce de pouvoir aussi davantage voir cette lumière comme cela éclaire encore dans ce temps où nous sommes. Nous te sommes reconnaissants pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour tout ce que tu fais encore pour nous, Père. et Nous sommes réellement dans la joie de savoir que tu parles encore aujourd'hui. Tu éclaires encore davantage et tu soutiens davantage, mon roi. Tu fortifies, Père. Merci pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit et ceux qui sont aussi de l'autre côté pas sont dans différents pays où ils sont, mon béné-père, Dieu, que la paix soit avec eux, qu'ils soient aussi bénis et fortifiés par toi. Merci encore encore pour chaque anté qui chanter. été Merci encore pour tout ce que tu fais pour nos pères. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu es vraiment fidèle notre Dieu. Sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié mon Père au nom de jésus christ Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous comptons toujours sur sa grâce, sur sa bonté, sur son soutien et, et son secours. Nous le remercions vraiment de nous avoir accordé encore un jour comme celui-ci où nous pouvons nous retrouver encore dans sa maison pour pouvoir également aussi le louer, l'adorer et surtout aussi pour pouvoir entendre aussi sa parole. Comme l'Écriture le dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous le remercions parce qu'il s'est aussi révélé à nous dans ce temps où nous vivons la grâce qu'il nous a accordée, c'est de pouvoir aussi nous permettre à ce que nous puissions avoir la lumière et marcher dans cette lumière, être éclairé par lui, aussi être nourri. Et comme aussi nous pouvons réaliser que Il nous compare aussi à des aiglons, c'est que lui, il était grand aigle et il veut réellement que en tant que les aiglons, nous puissions grandir davantage. Et la particularité, comme vous savez, d'un aigle, c'est qu'il monte tellement plus haut plus haut que les vautours et que les vautours ne peuvent pas arriver à atteindre effectivement cette hauteur, et qu'en montant aussi effectivement, l'aigle voit très bien et distinctement aussi. C'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, veut que son peuple soit, et comme il a eu à pouvoir le dire aussi, le répétant aussi dans les scènes écritures, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous ne pouvons plus être dans la confusion. Et si nous sommes dans la confusion, ce que nous ne sommes pas encore davantage approchés de lui et pour pouvoir se conformer à, à sa volonté est parfaite. Nous remercions notre Dieu, parce qu'il est vraiment Dieu dans sa façon de faire les choses. Il n'est pas un homme comme nous, mais il est Dieu. Et lorsqu'il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle doit donc exister. Nous marchons avec assurance parce que nous savons où nous étions et nous savons... Maintenant aussi où nous allons et nous savons aussi avec assurance avec qui nous marchons. Il a dit « Je suis donc le chemin, la vérité et la vie ». Comme nous pouvons le voir dans les scènes Écritures, il a toujours été présent parmi ceux-là aussi qui et le prier de tout leur cœur, et qui croyaient aussi en, en son nom, et il a témoigné qu'il est toujours le même, comme l'apôtre Paul l'a cité aussi, le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et nous le disons aujourd'hui, toujours encore, que c'est Jésus toujours présent, présent toujours dans notre vie et dans notre marche. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il doit se troubler Que votre cœur ne se trouble point, soyez en paix c'est ce que le Seigneur, notre Dieu aussi, nous, nous ramène à ce que nous puissions toujours être dans la paix. Et si nous sommes troublés, mais c'est parce que nous n'avons pas vraiment prêté attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit et continue davantage à pouvoir nous dire. Et tout ce que Dieu nous dit, effectivement, c'est toujours pour nous en tant que son peuple. Mais maintenant, il faut qu'on puisse se poser la question de pouvoir savoir, sommes-nous de son peuple ou bien nous appartenons à quelqu'un d'autre c'est là aussi que le Seigneur, notre Dieu, dit dans Jean au chapitre 10 que « Mes brébis entendent ma voix et ne pourront jamais suivre la voix d'un étranger ». Alors, ce qui veut dire que nous reconnaissons la voix du bon berger et que nous marchons dans la suite de ce que lui, il nous dit et il nous accorde des privilèges et cette grâce. C'est surtout très important de pouvoir réaliser que le Seigneur veut que nous puissions le connaître. Son peuple doit le connaître et marcher parfaitement aussi avec lui, en toute connaissance, effectivement, de celui avec qui il marche et aussi sa façon de pouvoir faire les choses. Nous l'avons dit. Partir dans l'enlèvement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une chose dont chacun de vous, de nous tous, doit être certain. Il faut que. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Hein. C est, c est... Il s'agit des élus, de ceux que Dieu s'est choisi lui-même. Et quand nous pouvons voir effectivement des, des élus que Dieu s'est choisis, quand nous avons pu voir effectivement dans les scènes Écritures, quand nous pouvons voir effectivement d'abord par Abraham comment ces hommes se sont donc accrochés à Dieu, ils savaient effectivement qu'ils étaient et ce qu'il en était aussi avec eux. Ils ne se sont pas accrochés à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à Dieu lui-même. Et ils avaient confiance que ce que ce Dieu promettait, il était aussi capable de pouvoir l'accomplir. Je voudrais euh, répondre à une question que notre bien-aimé frère a eu à Mais d'abord, je voudrais lire avec vous deux ou trois Écritures pour que vous puissiez arriver à pouvoir saisir aussi les choses de la bonne manière. Nous avons lu dimanche avec vous dans Matthieu au chapitre 16. Je, voudrais... je pense à cela, oui, c'était Matthieu au chapitre 16. Je voudrais juste relire quelques portions de l'Écriture là, dans... Matthieu, chapitre 16. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus était en train de pouvoir parler. Et d'abord, verset 1, on nous dit que les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Les saducéens, donc les pharisiens et les saducéens. Il faut que vous compreniez quel était donc l'esprit qui animait ces personnes-là. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus a eu à pouvoir leur répondre, et vous avez remarqué que au verset 6, verset 5, effectivement, hein, euh, il dit, les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Vous vous souvenez et puis, verset 6, que Jésus leur dit, effectivement, que gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens. Alors, vous avez remarqué, quand le Seigneur a parlé, comment les disciples ont commencé à raisonner. Or, lui, il était dans les domaines spirituels, et sont Ils sont dans les domaines naturels et charnels. C'est ça le grand problème. Et ça a toujours été, et c'est ça effectivement que le Seigneur veut que son peuple soit toujours un peuple qui est spirituel, dans la façon de pouvoir comprendre les choses et de saisir les choses. Quand on est spirituel, on est en paix. On n'est pas troublé, mon frère, mon soeur. Et puis, la question que je vais seulement vous poser, ça fait quand même des années que vous êtes avec cet homme qui se tient devant ici. Un rapport avec le message, vous devez quand même connaître. Amen. Tout de même, frères et sœurs, tout de même, quand même, d'une certaine manière ou d'une autre, quand même, quelque part, vous marchez, c'est cela le danger avec vous. Vous ne devez pas marcher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai dit oui, c'est vrai. Quand vous marchez avec quelqu'un, il faut que vous le connaissiez. Qui est cette personne comment Dieu le conduit et de quelle manière Dieu travaille avec lui. Ça c'est important pour nous. Vous avez remarqué que le Seigneur, je l'aime beaucoup, hein? et quand les disciples ont commencé à raisonner charnellement, effectivement, il, il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous, vous raisonnez entre vous de ce que vous n'avez pas pris du pain Voyez-vous la pensée charnelle comment on le dit, et ceci et cela, puis il dit mais ne vous souvenez-vous pas quand même Hein? de cinq pains et le nombre de paniers bon je reviens à quelque chose je vous parlais je pense c'était la fois passée j'ai dit, mais souvenez-vous j'ai cité le nom de la sœur Angèle j'ai dit bien que la sœur Angèle était assise là et je prêchais et j'ai dit William Branham n'était pas Élie. vous vous souvenez et je vous ai répété aussi sa réaction et puis après, quand il a écouté plus loin, il a compris ce que cela veut dire. Pourquoi le frère a dit ça comme ça Alors, je ne sais pas, frère, c'est sûr. Alors, <rire> je vais vous ramener encore dans l'écriture pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que je dis que quand on n'est pas spirituel, on n'avance pas. Ici, ce n'est pas la religion, en fait. Vous perdez vous perdez votre temps. Si vous attendez que l'homme qui est devant vous ici vous donne ce que vous vous attendez, dans vos habitudes, vous perdez votre temps. Je ne prêcherai jamais comme vous le voulez. Et je ne dirai jamais ce que vous attendez. Je dirai ce que Dieu me dira. Mais à vous maintenant de vous identifier maintenant pour savoir. Je vais vous montrer quelque chose. Pour que vous puissiez voir comment Dieu fait les choses. Le Seigneur a commencé simplement à expliquer en disant, ne vous, vous souvenez-vous pas des cinq pains. Pourquoi? Parce que quand même, et combien de paniers que vous avez ramassés, tu parce que regarde très bien. Il n'a pas eu, écoutez très bien. Pendant qu'il parlait simplement, il dit, mais ne vous souvenez pas, il s'est passé quelque chose dans les disciples eux-mêmes. Regardez bien. Il dit ici, alors, verset 9, il dit, Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains de cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les cinq pains de quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Verset 11, « Comment alors ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ?» En disant, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadicéens. » Il n'a pas, il n'a pas, continué à pouvoir expliquer. Mais le verset suivant nous dit, « Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadicéens. » C'était donc les disciples qui ont compris. Il les a ramenés effectivement parce que quand a dit « du pain, on a oublié. » Oh, pourquoi c'est de vous troubler Amen. Amen. Vous voyez, alors je vous ramène dans le livre de Jean. Je vais vous, vous montrer quelque chose. Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. Je remercie vraiment le Seigneur qui a créé ce qu'on appelle un électrochoc et, au et qui a fait, et c'est important que vous compreniez ce que vous êtes en train de pouvoir entendre maintenant, qui a fait qu'effectivement qu il faut que les gens se rendent compte s'ils ont encore la religion, par cet esprit religieux de bronamisme que vous dites que vous n'êtes pas, mais se trouve encore ancré en vous. Oui, examinez-vous, vous pour pouvoir voir la réaction que vous avez eue. Effectivement, c'est parce qu'il y a encore du banamisme en vous. Avec du banamisme, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, je le répète encore ici à cet endroit, que les branamistes n'iront jamais dans l'enlèvement. Si tu as quelque chose de banamisme en toi, tu pourras chanter, tu pourras tout faire tout ce que tu veux, oublie l'enlèvement. Et ça, c'est conforme aux saintes écritures. Alors, voyez, j'aime Dieu parce qu'il crée un, un autre choc pour nettoyer son peuple. Pour vous vider, frères, vous avez trop de Branham en vous. Trop, trop, trop de Branham. Et vous dites, ah, nous sommes ce Dieu, non, vous êtes encore des, des religieux. Comment, comment, comment est-ce que vous ne voyez pas, frères et sœurs Il y a trop de William Branham en vous. On touche William Branham, on voit tout le monde... Hey, hey, hey, hey, on est... Frère William, est-ce est que William Branham est votre sauveur non. Vous voyez que vous avez placé l'homme oui, à la place de Dieu. Vous ne faites pas attention, mais c'est vrai. Le branhamisme est ancré en vous. J'aime Dieu parce qu'il est merveilleux dans sa façon de pouvoir faire des choses. C'est l'aime parce que quand il secoue, il secoue. Ouais, C'est important que vous vous examinez pour voir, effectivement, dedans de vous. Ah, ouais, ah, bah, qu qu'est-ce qu que, qu que. Oui, qu'est-ce qu qu qu que. Frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul sauveur. Si on nous enlève Jésus, alors on est paniqué. Mes frères, mes frères mon frère et ma soeur. C'est ça, le problème. C'est ça. En fait, je voulais déjà il y a pouvoir vous le dire ici, les pharisiens, les sadducéens d'aujourd'hui sont des branhamistes. Les doctrines de branhamistes. Je vais juste lire une écriture, puis je vais prendre les questions. Regardez bien. Parce que nous courons toujours après le temps. Jean au chapitre 1. Regardez. Je crois que, je ne sais pas si vous avez prêté attention, on croit ici, c'était que Dieu le bénisse. C'était le mardi. Il vous a dit, soyez en paix. Et mais, si Dieu veut réellement qu'on revienne encore sur les questions, on reviendra. N'est-ce pas vrai Et Dieu le bénisse. Moi j'observe, frère, et je regarde simplement comment Dieu conduit les choses. Vous savez, le cœur, parfois j'ai dit Dieu d'Abraham. Je dis Dieu, tu as une façon de pouvoir faire les choses comme toi tu le veux. Moi, l'homme, je voulais dire oui. Dieu veut que je puisse dire non. Il sait ce qu'il dit. Vous savez, si on est conduit par l'esprit des hommes, on ferait comme les hommes. Vous n'êtes pas posé la question. On va savoir, Mais mon Dieu, pourquoi les frères ailleurs pouvoir Parce que vous devez quand même connaître tout de même. Frayez-vous, frères. Il faut qu'on soit spirituel. Sinon, quelle différence y aura-t-il avec nous et les bras à la C'est vrai, non C'est comme si on dit nous ne sommes pas des catholiques, mais nous avons la Trinité. Mais quelle différence y a-t-il vous dites que nous ne sommes pas des catholiques, mais vous avez la Trinité La même doctrine vous ramènera à avoir la marque de la bête. C'est sûr et certain. C'est parce que c'est ça, c'est lien qui est attaché au catholicisme. La Trinité, le catholicisme, vous l'avez, vous retournez au catholicisme. Ça, sans l'ombre d'un doute. D'ailleurs, vous le voyez, non il n'y a plus, en euh, réalité, euh, euh, différence, comme on dit, avec le protestant, le presbytérien, avec le catholicisme. c'est un peu tout ensemble. Il y a un lien qui les lie aussi, d'une certaine manière ou d'une autre. Alors regardez ici, je veux que vous puissiez ouvrir vos yeux. Jean chapitre 1, le verset 19, nous l'avons lu, hein, il dit, voici les témoignages de Jean... Lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu Vous savez que Jean, c'est dans Malachie au chapitre 4 aussi qu'il en a référé, non oui. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il va faire Il les ramènera. Vous vous souvenez On va les lire, hein. Ça avec vous. Hein? Malachie au chapitre 4 oh, je, je pense que je dois peut-être lever la voix, pour... vous m'entendez bien Amen. Ok, <rire> ce que vont pas voir il semble que la voix est quand même un peu plus basse mais les frères m'aideront à pouvoir monter le volume pour que euh, tout le monde entende bien ce que j'ai dit voilà, Malachie chapitre 4 euh, à partir du verset 5 si tout le monde connaît ce verset chapitre 4 verset 5 Voici donc, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand Jean-Baptiste devait naître, effectivement, c'est l'ange Gabriel, le même qui a visité Élisabeth, qui a aussi visité aussi Zacharie. Et vous savez que. Son épouse, Elisabeth, était donc stérile, était donc avancée en âge. Quand l'ange lui a parlé, il a réalisé que n'était pas possible pour lui parce qu'il était un, Et puis il est devenu buvé. Mais l'ange lui a dit quelque chose de très important. Vous vous souvenez? Jean, je pense que c'est cela, probablement. Si dans Luc, je pense que c'est je pense que c'est dans Luc, On <rire> bien. Nous pouvons trouver cela. Parce que je pense qu'on va trouver dans les scènes écritures. Et... voilà, c'est, Luc au chapitre 3, verset 1, c'est, la quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le Tétrac Tétraque et de la Galilée, son frère Philippe Tétraque de l'Uturée, du territoire de la Turquie, de de et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïf, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils à Jean, donc fils de Zacharie dans le désert. Et... Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, voilà ici alors non non non non euh, ah oui c'est un tout petit voilà investigation voilà pardon chapitre 1, ah, je vous dis vite dit, vite alors un ange du Seigneur à Paris, verset onze un ange du Seigneur à Paris donc à Zacharie et c'était debout à droite de l'hôtel de parfum et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Il sera donc pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se rejuront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs, et ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint, de sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. » Vous suivez Verset 17. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et quoi? Pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien. Donc, vous voyez très bien que euh, l'ange Gabriel a la spécifié, en fait, euh, qui serait donc cet enfant, effectivement, aussi, qu'il euh, marcherait devant l'éternel notre Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, dans Jean, ce pour ne pas prendre beaucoup de temps, hein, dans Jean, au chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure, le verset donc 19, voici donc les témoignages que donc, euh, les témoignages de Jean lorsque le juif envoya de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Vous entendez cela? Et, regardez très bien, je veux que vous prêtez toujours attention aux Saintes Écritures. « Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent des Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu »» Vous entendez cela ?« Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. »« Et ils lui demandèrent « Mais quoi donc Es-tu Élie ?»« Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?»« Et il répondit « Non. » Et pourtant, nous avons lu avec vous dans les saintes Écritures. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Voici, je vous enverrai, Élie les prophètes. N'est-ce pas Et l'ange aussi spécifie aussi la partie qui concerne effectivement aussi Jean-Baptiste, vous savez déjà ce qu'on a parlé ici. Mais quand on pose la question à Jean, mais il savait quand même que cette Écriture se rapportait à lui. Mais quand on lui pose la question, es-tu Élie Pourquoi n'a-t-il pas répondu oui Répondez-moi à la question, je veux pas en être répondez-moi la question. Pourquoi n'a-t-il pas répondu oui, que oui, je suis le prophète, il, je suis donc élu. Parce que je vous ai lu aussi, je crois c'était mardi, que le Seigneur lui-même a dit que... Mais regardez ce qui est merveilleux en rapport avec cela, par rapport à Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, et voilà, ici, il dit, verset 9, nous l'avons lu, en parlant de Jean-Baptiste, vous, vous souvenez Matthieu 11, verset 9, il dit, mais qu'êtes-vous donc allé voir Il pose la question, un prophète Il dit, oui, vous dis-je, et plus que un prophète. Est-ce que vous suivez bon. Et plus que un prophète, car c'est celui dont il est écrit. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » On ne se pose pas la question d'avoir, Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit qu'il était plus qu'un prophète ?» Parce que des gens, on lui a posé la question « Es-tu Élie Es-tu le prophète ?» Il a dit non. « Es-tu le Christ ?» Il a répondu aussi non. Ils ont insisté pour lui poser la question « Mais dis-nous qui tu es pour qu'on donne une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » <rire> Alors, euh, si on se pose l'accent, on va savoir mais qui les a envoyés Et puis il leur a donné une réponse, non Voici donc, je suis, il n'a pas dit que je suis Élie, que je suis le prophète, mais je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et nous le rédigeons avec vous, je pense que c'est important que nous puissions comprendre cela, regardez très bien. Jean, voilà, Allez. Verset, euh, verset 22, il dit, et, et lui dit, alors, qui es-tu en fait que nous donnions hein, une réponse à ceux qui nous ont envoyés Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit qui Vous voyez donc, il ne sait pas référer à Malachi. Est-ce que vous suivez Amen. Il ne sait pas référer. Frères et sœurs, vous devez être spirituels. Parce que les gens qui posent des questions, je parle effectivement en rapport avec toutes les doctrines. En fait, ils ont des doctrines. Des doctrines qui sont effectivement fondées sur la façon dont ils voient les choses. Et si vous allez dans le même sens que ces personnes-là, en fait, effectivement, vous n'éclairez personne. Parce que tout tombe, effectivement, comme... D'ailleurs, je vais vous poser la question pour vous savoir. Pourquoi vous venez dans cette église ici Parce qu'il y a plusieurs églises, quand même, aussi, qui croient le message, Et si vous connaissez cela, non Pourquoi, spécifiquement, vous venez dans cet endroit C'est important que vous le sachiez, que vous vous posez les questions parce que plus tard, le Seigneur pourra permettre des choses que vous n'allez pas savoir résister parce que vous n'avez pas compris dès le départ ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Parce que si nous croyons tous de la même manière qu'eux, nous serions ensemble avec eux. Si vous trouvez que leur manière de croire est conforme à ce que toi tu vois, va avec eux. Autrement, tu perds ton temps ici. Effectivement, tu perds ton temps parce que tu, tu, tu, ne, tu ne réalises pas effectivement ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Pourquoi est-ce que vous mettez l'accent sur le prophète plutôt que sur le messager parce que vous qui aimerez tant qu'on puisse dire oui, je vous pose la question. Pourquoi vous aimerez tant qu'on mette l'accent sur le prophète Pour quelle raison Je voudrais savoir pour quelle raison vous voulez mettre l'accent sur oui, il est le prophète, il est le prophète, parce qu'ils ils, l'ont déjà. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Mais pourquoi vous n'êtes pas avec eux Pourquoi vous voulez qu'on mette l'accent sur le prophète c'est ça le grand problème, parce que avec cela, on a pris la place de Dieu, on a donné à un homme. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Mais c'est vrai, frères et sœurs, c'est douloureux de voir qu'il y a encore des branamistes parmi nous, parce que les branimisme est un esprit religieux, mais qui détruit effectivement le peuple de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Mais si cet esprit est encore en vous, mon frère et ma soeur, vous allez souffrir en étant ici. Parce que tantôt, vous allez, vous partez, puis vous, tantôt vous revenez, tantôt vous partez, puis vous revenez, vous êtes instable. Comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose avec quelqu'un qui est instable? Il faut que vous compreniez d'abord votre position à vous. Et si moi je ne prêcherai jamais William Branham, ça vous devez le savoir. Il n'y a qu'un seul que je dois prêcher. Ça, aussi longtemps que je vivrai, que Dieu m'accordera la grâce d'avoir le souffle de vie jusqu'à ce que je m'en aille, il sera toujours notre absolu. Amen. Ouais. Donc, euh, si vous attendez que moi je vous élève des prophètes ici, ah non, il n'y a qu'un seul dont je reconnais qui est le, le Dieu prophète. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, ça rejoindrait un petit mot aussi la question de notre frère Gisela. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est quand même merveilleux. Vous voyez mon frère et ma soeur, Ce que vous vous ne comprenez pas ici. C'est qu'il y a une très grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez, il ne faut pas mettre l'accent où Dieu n'a pas mis l'accent. Parce que à cause simplement parce que les pharisiens et les sadducéens, ils ont mis les accents là où Dieu n'avait pas mis l'accent. Mais comme je vous l'ai dit aussi, que les bonamis ce sont aussi des pharisiens et des saducéens d'aujourd'hui. Vous direz, mes frères, pourquoi tu ne dirais pas aussi ici de, de ceux qui sont dans la domination Mais en fait, des domination, ne connaissent pas... Parce que, bien sûr, que, ils ne connaissent pas aussi les écritures et aussi les prophètes comme ils les connaissent. Ce sont eux qui ont créé des troubles. Ce sont eux quand Christ est venu qui ont créé des troubles. Effectivement, ils parlaient toujours, Moïse a dit, Moïse a dit. Ils a dit, toujours pareil, effectivement, et le peuple était réellement troublé. Et dans le cœur du peuple, il n'y avait que Moïse. Il n'y avait pas la place pour, en fait, pour Dieu lui-même, effectivement. Cela. Donc, nous comprenons qu'en tant que fils de Dieu, Dieu veut que nous puissions revenir à quelque chose de tout à fait particulier. Regardez d'abord. Quand nous parlions de, de Jean-Baptiste, nous voyons que le Seigneur, et même lui-même, Jean-Baptiste, en rapport avec euh, le ministère qui concerne aussi son ministère. Regardez la réaction qu'il a eu à pouvoir avoir. Je ne veux pas Jean-Baptiste, parce que c'est la Sainte-Écriture aussi, vous comprenez. Est-ce que vous suivez Dans Jean, au chapitre 3, je pense que c'est cela. Je pense que... Euh... Attendez. Un instant, oui. Voilà. C'est cela, oui. C'est Jean chapitre 3. Oui, c'est ce Jean chapitre 3. Ici, je crois que verset. Voilà. Voilà. Jean chapitre 3, et si, euh, partir du verset 22, il dit Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu donc dans la terre de Judée, et il demeurait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 c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Vous suivez « Vous-même, mettez-moi que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Donc il s'est souvenait quand même de la déclaration qu'il avait dit, « Je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas le Christ. » Est-ce que vous vous souvenez Il dit, vous êtes témoin quand j'ai répondu à cela. Ce n'est pas qu'il disait ça, cela en l'air, il savait ce qu'il disait. Amen. Et puis ici, il continue en disant, C'est lui à qui il appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse. Et que j'ai diminué. Et puis il dit, c'est lui qui vient d'en haut. Et au-dessus d'eux, voilà mon frère et ma soeur, c'est lui qui vient haut. Mais c'est qui C'est le prophète Non. C'est lui non. non, celui qui vient haut, c'est le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur est au-dessus de tous. Et c'est lui que l'on doit arriver à pouvoir placer. Parce que, regarde, parce que certainement, on m'a posé aussi une, une question en disant, mais que dites-vous donc en rapport avec euh, le ministère de... Parce que dans la question d'ailleurs de, de frère, notre frère Juliard, hein, c'était ici, donc, euh, en rapport à ça, je dis, il y a des choses qui rejoignent en fait notre frère Giselain, Isla Elle dit donc, je pense que, <rire> oui, euh, William Branham, ben, ben, de question numéro 2. William Branham est-il réellement le prophète de Malachi 4 Avait-il l'esprit d'Élie et le ministère de ramener le cœur des enfants au Père Cette question m'a été posée. Et vous, qu'est-ce que vous attendrez que je puisse répondre à cette question Que dirais-je Oui ou non Vous êtes dans cette assemblée quand même. Vous vous souvenez que Malachi 4, je l'ai quand même prêché ici. Euh. Vous vous souvenez? Donc, la réponse doit être évidente. dit pas Amen, parce que simplement pour dire Amen, mais vous étiez ici. Quand même, vous connaissez quand même ce qu'il en est. Alors, il y a une chose que nous devons bien comprendre et spécifier, parce que c'est quand même assez important et nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que les gens doivent comprendre. Je vous ai dit une chose. Vous voyez? C'est par méconnaissance, parce qu'on regarde tellement aux hommes, mais on ne regarde pas ce que Dieu fait. C'est pour ça que vos regards doivent toujours être détournés des hommes pour être tournés vers le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui doit faire quelque chose, c'est le Seigneur qui fait. Et le plan n'est pas le plan d'un prophète tel, tel, tel. Le plan est de Dieu. Donc on doit observer Dieu dans son action dans les hommes pas l'homme qui fait l'action pour Dieu, mais Dieu qui fait l'action dans l'homme. Qu'est-ce que Dieu cherche effectivement dans l'homme? Qu'est-ce que Dieu cherche effectivement en toi? Je vous l'ai dit ici, hein, je voulais encore répéter ici effectivement que William Branham, je l'ai encore répété, William Branham, lorsqu'il était dans le fleuve Ohio, il a dit clairement. Vous lisez de beaux jeux, tout ça vous le connaissez. Je réponds à ça pour que ne plus encore venir encore là-dessus, frère. Dieu ne m'a pas envoyé pour parler de William, de ceci ou de cela. Je réponds aux questions parce que ça a rapport avec des doctrines qui viennent. Parce que vous allez, vous remarquerez très bien que s'il y a du branamisme en vous, c'est quand on parle effectivement qu'on dit William, ben, il n a pas de prophète. Vous voyez la réaction qui est en vous. Troubler à gauche à droite. Mais frère, pourquoi vous troubler Je me suis posé la question. Vous savez qui vous êtes Pourquoi vous troubler et puis même si on dit qu'il est prophète, ça vous apporte quoi Mais c'est vrai, frère. Le Seigneur veut nous enseigner, frère. On est trop dans les systèmes des hommes. Les démons religieux du branamisme, vous savez, c'est un, un démon qui détruit beaucoup. Le branamisme est un système dans lequel Satan s'y accrochait. Qui fait quoi la peur aux gens si vous ne croyez pas au prophète Frère, vous savez, il n'y a pas, il n'y a aucun homme qui peut vous sauver. Amen. Amen. Et même pour aller dans l'enlèvement, mon frère et ma soeur, ça ne dépend pas d'un homme. Votre élection à vous, il date de quand le message est venu et pourquoi vous êtes, des ah, ah, ah, les prophètes, pourquoi mon frère Parce que vous ne voyez pas. Mais Dieu vous enseigne pour que vous puissiez voir clair et savoir que c'est lui que vous devez glorifier. Parce que si Dieu n'avait pas agi dans un homme, l'homme ne serait rien. Que Dieu te bénisse, mes bien aimée mes sœurs. Et... Jackie, c'est vrai. Est-ce que s'est mise Debout ici pour rendre son témoignage Que quand tous les autres étaient tentés de pouvoir se poser des questions Oh, nous sommes perdus. Mon Dieu d'amour, vous êtes perdus dans quoi Vous voyez, c'est tellement triste qu'on a placé tellement l'homme, tellement loin. Bref, nous revenons. Je disais ceci, j'ai dit, mais regardez quand même comment qu Dieu fait des choses. Et quand <rire> baptisé, Dieu lui a parlé, évidemment, il a entendu la voix dit, mais, Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. On pouvait lui dire aussi que tu es aussi précurseur de la seconde venue de Christ. Mais ce n'est pas ça ce qui a été dit. Il a bien répété encore, je pense qu'on peut vous tirer les citations et tous, ces, tous les bonharmistes le savent très bien aussi. Il a dit que tu es envoyé tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Vous ne voyez pas la différence? Vous ne voyez pas la différence? C'est ça le problème, parce que Jean-Baptiste a été envoyé comme... C'est de Jean-Baptiste que Dieu a dit de lui, de tous les hommes qui sont nés des femmes, effectivement, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Et c'est d'abord qu'il dit, mais c'est bien lui d'autre, il est dit, voici donc j'envoie mon messager, frère et soeur de tous les prophètes. Il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Et cependant, vous vous souvenez, nous avons dit ici, si, Jean n'a pas fait des miracles, mais il avait quelque chose de tellement puissant, extraordinaire. D'abord, vous voyez son caractère, comment il était. Lorsqu'il a vu les pharisiens, tous ça, venir à son baptême, il devait être heureux, comme tout le monde, effectivement. Ah, on voit que mon ministère a grandi, c'est ici et cela. Il dit, mais race des vipères. Ils appellent race des vipères. On peut se poser la question, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas un prédicateur comme tous les autres. Hein, les gens viennent vers lui, il devait être tout joyeux, acceptant. Comme ça, dit, non, nos race de vipères, qui vous a appris à fouiller la colère à venir C'est écrit dans les saintes écritures. Mais il dit, bien, ne dites pas que nous sommes enfants d'Abraham. Dieu. Vous savez comment ils ont repris, non Car Dieu les sépiens si effectivement. Il dit mais quel prédicateur, il n'y a pas de douceur. Eh bien, oui. Ça, c'est l'esprit de Dieu dans un homme. Il n'y a pas de sentiments. Papa, maman, cousin, le peuple, qu'est-ce qu'ils diront, et tout ça. Il n'en avait rien à faire. Pour quelle raison Ce n'était pas parce que l'homme le voulait, mais l'esprit qui était dans l'homme faisait de lui qu'il agisse comme cela puis l'Écriture témoigna bien. Et en rapport avec euh, notre précieux frère, effectivement, Pranam, et l'Écriture, il rend témoignage, effectivement, en démontrant clairement que, eh ben c'est ces messages, effectivement, qui... Alors, vous n'avez pas prêté attention, alors que, regardez très bien, et le Seigneur lui a bien dit, et il a dit bien que, le Seigneur m'a dit, « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Et je vous l'ai dit aussi, est-ce que Dieu a-t-il dit à Moïse, il fallait être un évangéliste Ou à Jérémie, il fallait être un évangéliste oui. Ou à Zacharie il fallait être d'un évangéliste Parce qu'en fait, nous sommes dans une autre dispensation. Oui, oui frère. Oui. Pour quelle raison mon frère aime ça Moïse, que ça soit dit. D'ailleurs, je souviens, oh, mon grand, il est 42 je n'ai même pas répondu à la question, dit notre frère. C'est ça le problème. Vous n'avez pas bien remarqué aussi dans Matthieu chapitre 17, six jours après que le Seigneur ait pris dans Matthieu 16, d'abord il a parlé 16 et tout ça, vous le ça. il prit Jean, Jacques, Pierre et tout ça, qu'il montait avec sur la montagne, montagne de transfiguration. Qui apparut ce sont des grands énormes, hein? Moïse et Élie. Donc tous, avec les Sadduceurs et les Pharisiens, Amézoumi, ils ont mis l'accent. Puisqu'ils sont venus le voir, Et mais es-tu Élie Vous savez très bien. Mais Dieu sait comment démontrer les choses, en fait. Et Moïse et Élie lui apparaissent effectivement. Et puis c'est Pierre qui a dit, « Dressons ici trois tentes." Et quand il a parlé comme ça, il nuait les dérobas. Et la voix se fit entendre. « Voici donc mon fils bien-aimé, hein, qui j'ai une doucement. voici donc écoutez. Ce n'est plus à écouter Moïse, mais à écouter Élie, ou à suivre Moïse, ou à suivre Élie. Mais c'est lui que vous devez suivre. Pour quelle raison? Je vais être un peu plus bref parce que je ne peux pas rester très longtemps là-dedans. Pour quelle raison, frère, et ça? D'abord, dans, et tu vois c'est, Ephésiens, au chapitre 4, je pense, ou quelque chose comme ça, au chapitre 2, 4. Moi, j'entends que l'Élie effectivement effectivement dit que personne ne vous juge donc à hein, coucher de fête, de boire, de manger. Vous vous souvenez? Parce que tout cela, était donc une ombre. L'Ancien Testament est une ombre. Je rejoins la question de notre frère euh, euh, Gisela, qui... Je reste toujours dans la même question, avec toujours... Vous comprenez Vous suivez Est-ce que vous suivez Parce qu'il ne faut pas que quand vous allez sortir, ah, oh, je ne sais plus très bien où est-ce que je suis. Seigneur, je commence à me sentir qu'on m'a enlevé ou quelque chose d'autre. Non vous devez savoir où est-ce que vous en êtes. Et ce que Dieu, ou Dieu vous conduit. C'est ça le problème. Parce que, mon frère, et ma soeur, je le répète encore, aussi longtemps qu'il y a encore un peu de bradamisme en vous, l'enlèvement, vous n'y serez pas. Ce que le Seigneur dit, sanctifiez-les par ta vérité. Amen. La sanctification, c'est le nettoyage. Amen. Avec quoi Ah Avec la vérité. Ce qui doit se trouver chez vous en vous, c'est que la vérité. Amen. Qui est la vérité Je suis le chemin, Amen. la vérité et. Vous devez savoir, s'il y a encore de l'homme en vous, mon frère, il faut qu'on vous enlève tout, pour que le roi des rois rentre dedans. Le Seigneur nous aime beaucoup, mon frère. Il nous aime beaucoup, et c'est pour ça qu'il prend... Ah, c'est ça le problème, hein? Notre frère Gisela, je rejoins donc la question de notre frère Gisela, que Dieu le bénisse richement. Et quand il écrit, il a toujours beaucoup de respect aussi. Mm. <rire> ah, Gisela, que Dieu te bénisse. Qu'il mm. te soutienne, qu'il te bénisse vraiment ici. Oui, c'est vrai, quand il écrit toujours, il a toujours « Bonjour mon pasteur ». Ça, c'est Gisela. Et puis, il n'y a pas de, de monter en haut, bah, je, je suis toujours mon pasteur. Euh, je sais qu'il a écrit. « Bonjour, mon pasteur. » Ça, c'est juste lui. Alors, alors, alors, je vais prendre la partie 3, parce que la partie 2, il dit, « Que veut dire donc l'adorer ?» C'est en fait un rapport avec Jean 83. Je vais faire la liaison avec tout ce que j'allais vous dire tout à l'heure, un rapport avec l'Ancien Testament nouveau. Jean 83, à propos de la femme samaritaine, vous vous souvenez Alors, est-ce qu'il avait dit, effectivement, vous connaissez l'Écriture, non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 donc, question 2 dit, mais que veut dire donc l'adorer d'abord Que veut dire adorer le Père Et puis que veut dire donc l'adorer en esprit donc et en vérité Et puis il dit ici, le Seigneur dit à la femme L'heure vient et elle est déjà venue. Est-ce que le Seigneur parlait de deux temps Un qui était, venu, qui était déjà venu et l'autre qui allait venir Tu peux remettre mettre la question Et puis il dit, si oui, quand étaient ce deux moments. Vous comprenez notre question, non Et avant l'heure qui allait venir, ceux qui adoraient n'étaient pas de vrais adorateurs. Vous avez compris sa question Donc, avant l'heure qui allait venir, sa question est bonne. Hein? Est-ce que ceux qui ont adoré Dieu, là, n'étaient pas de vrais adorateurs Parce que le Seigneur a bien... Sa question était vraiment bonne. Et elle est bonne, en fait. Parce que le Seigneur a dit, mais l'heure vient. Et comme c'était écrit ici, elle est déjà venue, ou le vrai adorateur. Adorons Dieu, donc en esprit, donc le Père en esprit, en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, donc et en vérité. Je vais être un peu plus bref, si vous pouvez continuer une autre fois. Donc, en mettant on parlait effectivement, ce qu'il en est, comme la question que je disais tout à l'heure en rapport avec les prophètes, regardez une chose. Vous voyez que sa question dit que, avant que cette heure-là ne vienne, donc ceux qui adoraient auparavant n'étaient pas de vrais adorateurs parce que là, il dit, l'heure vient et elle est déjà venu. Où le vrai adorateur adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que <rire> ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, comme l'Écriture l'a dit, c'était l'ombre. L'ombre. C'est pour ça que vous remarquerez très bien que l'apôtre Paul, en prenant un rapport avec l'Ancien Testament, dans les Hébreux au chapitre 10, il dit quelque chose que je voudrais lire avec vous ici. Hébreux au chapitre 10. Voilà. Verset 1, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre, ombre, vous voyez bien, de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre pertinemment, chaque année, faire quoi où c'est à la perfection. Ah oui, parce qu'ils étaient en fait dans une phase, effectivement, où tout ce qui s'est passé, c'était en fait l'ombre. Alors l'ombre n'est pas la réalité. Amen. Mais nous, nous sommes dans la réalité. Amen. Quand Jésus est venu, c'est donc la réalité. Donc maintenant, nous l'avons reçu. Nous ne sommes plus en fait dans l'ombre, effectivement. Non, non, non, non. Maintenant, nous avons reçu la réalité, effectivement, parce que la parole de Dieu fait partie de nous maintenant. Alors maintenant, quand nous, nous adorons Dieu, parce qu'il est bien dit que euh, le vrai adorateur adorant Dieu en esprit et en vérité. N'est-ce pas vrai Or, si vous remarquez très bien que pas passe dans votre Bible, il est aussi euh, marqué spécifiquement, nous allons y retourner dans Jean 4. Jean 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ça, oui, Jean 4, je crois que ça doit être la même chose que chez moi. Ici, ah, c'est la même chose que chez moi, et ici, la même chose que chez vous, bien sûr que oui, attendez, Jean 4, voilà, J'enquête. 4, voilà, alors, il dit bien que, oui, vous êtes voilà. Et verset, verset, 23, oui. Mais l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il a dit bien, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, donc, Adoreront donc le Père en esprit et en vérité. Vous avez remarqué que l'esprit le, en question dont il est parlé ici, il est minuscule. Mais c'est faux, ce n'est pas correct. Là, ce qui est écrit ici, dans, la, dans, dans la, cette écrit-là avec le E minuscule, ce n'est pas correct. Parce que le E minuscule, c'est l'esprit humain. Mais ici, il faut ajouter le E majuscule. Que doivent l'adorer en esprit. Donc, par le Saint-Esprit. Parce que, oui, c'est cela en fait, effectivement. En esprit, c'est-à-dire que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et la vérité, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et que nous avons la vérité, notre adoration, nous savons maintenant qui est-ce que nous adorons. Parce que le Saint-Esprit ne conduira pas dans l'erreur, mais dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez ah, hein Donc eux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas arriver à être appelés des adorateurs, de vrais adorateurs parce qu'ils étaient encore dans l'ombre. Nous, nous avons, nous sommes, parce que nous sommes des vrais, parce que nous sommes dans la réalité, nous avons reçu, ré parce que ça c'est, vous voyez, vous si c'est fait comme ça, c'est si l'ombre, mais ça si j'ai si l'ombre, je ne sais rien faire à grand chose avec l'ombre, mais quand j'ai la réalité, si bras, je sais tout faire avec. Est-ce que vous comprenez Donc là j'ai la chose vraie. C'est comme ça qu'étaient aussi les prophètes dans l'Ancien Testament. Ces prophètes là qui prophétisaient, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Vous vous souvenez Je veux que vous compreniez cela. Vous vous souvenez En fait, Christ était, en fait, était une portion dans un Moïse, une portion dans un Élie. Donc, étant dans Élie, il agissait en fait en fonction du ministère qu'il a donné Élie. Mais c'était toujours l'esprit de Christ. Parce que, parce que pourquoi moi je recevrai l'esprit d'Élie Parce qu'Élie est un homme. Je dois recevoir l'Esprit des dieux. Est-ce que vous comprenez Et quand je l'ai maintenant, il me fait agir effectivement comme il Élie, puis je fais un ministère particulier. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous avez saisi C'est pour cela que vous comprendrez qu'effectivement, que d'ailleurs le... c'est écrit dans les livres de 1 regardez très bien, que vous puissiez voir cela. Ah, les temps file vite. C'est pour ça, frères et sœurs, ne soyez jamais troublés. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Et vous, frères et sœurs, vous ne pouvez pas connaître plus que le pasteur. Entrez, d'appeler pour pouvoir expliquer. Vous n'avez pas expliqué les personnes, quoi que ce soit. Si c'est dit ici, laissez la personne demander au pasteur qui a prêché. Qu'est-ce que vous, vous allez expliquer à une personne vous pas. Voir. Mais c'est ici que ça a été déclaré. Alors laissez la personne se rapprocher de la personne pour pouvoir expliquer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la personne est-ce que vous comprenez Donc, c'est important que vous puissiez... Et puis, sachez une chose, frères et sœurs, que aussi longtemps que vous êtes ici, vous ne pourrez jamais connaître plus que le pasteur. Que ça soit pour les livres de sceaux, Amen. que ça soit pour tout les frères et sœurs, parce que Dieu, que j'ai serment instruit. Que ça soit pour les sauts, que ça soit... Qu'est-ce que vous, vous pouvez savoir plus que, que moi, je ne sais pas. Et vous savez, je suis quand même attristé. Que Dieu vous accorde la délivrance totale de ce que Branham sorte de vous pour que Christ rentre en vous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et puis, il faut être spirituel quand. Oh, je termine d'abord avec un pierre. À mon grand surveille les temps, parce que je risque d'y de... avoir quand même que le frais. Je disais donc, un pierre, vous comprenez Un pierre. Euh... Au chapitre 1, vous savez, cela. Il, il dit, parce que c'est là Voilà. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du verset. Euh, ah, ah, J'aime beaucoup. c'est Tout est bon dans la Bible. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ah là là là là, là. I, ai, ai, ai, ai. Hum. Vous permettez rapidement, hein Verset 3, il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous êtes réservés dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. Cela, c'est qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, en fait que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour les prix de votre foi. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous ont qui vous étaient réservés, donc les prophètes, hein, réservés, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui, qui était où Qui était en eux. Donc en Moïse Christ y était. En Élie Christ y était. Maintenant, c'était une portion de l'esprit. Mais maintenant, quand il est venu, nous avons la plénitude, monsieur. Alléluia. Bien sûr. C'est pourquoi vous remarquerez très bien que quand Elie a prié, parce que quand Elie a prié, Jean le fait effectivement avec vous rapidement dans un, un, un, un roi chapitre 18. Regardez très bien comment il a eu à pouvoir faire les choses. Un hein, roi au chapitre 18. Et je pense que c'est cela. Un roi, un roi, un roi, oui. Un roi, un roi. Oui, voilà, c'est ça. Nous disons un roi chapitre 18. Et, et nous lisons. Pardon. <coughs> Et ici, voilà euh, euh, la prière d'Élie. 1 hein? Roi chapitre 18, verset 36, il dit, Au moment de l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous y êtes Amen. Écoutez bien, il dit, mais que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'est ce qu'il veut. Écoutez bien, et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses, n'est-ce pas Toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, éternel, réponds-moi. Maintenant, prêtez attention. Il dit, réponds-moi, pourquoi Enfin que ce peuple reconnaisse que tu es qui L'éternel Dieu. Et que c'est quoi encore Voilà. Est-ce que c'est lui qui a ramené C'est toujours l'éternel qui ramène. Donc c'est-à-dire, pour que vous puissiez comprendre quand il dit, il ramène là, mais c'est toujours Dieu. C'est important, voyez-vous, il y a des choses dans lesquelles je crois que le Seigneur ne veut pas, peut-être que, que je rentre dans le détail parce qu'il y a encore beaucoup de bébés. Si déjà vous sautez comme ça, quand c'est beaucoup de bébés, il faut que vous grandissiez pour avoir la nourriture solide. Mais il y en a quelques-uns, vous comprenez? Parce que quand, on, quand, la parole de Dieu est apportée, il faut qu'on soit attentif. Sinon, on a résultat. Ah, on nous a dit. Ah, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, nous sommes perdus. Frères et sœurs. Tout le travail que Dieu fait ici, vous n'avez jamais prêté attention. Toutes ces brochures que, que Dieu bénisse notre sœur ici et Carole. Non, que Dieu la bénisse pleinement et richement et qu'il se souvienne d'elle. Cette sœur se donne à pouvoir prendre du temps de pouvoir prendre les prédications et mettre ça sous fond de brochures pour que vous puissiez lire. Vous avez quand même des témoignages. Les brochures, vous les avez. Lisez-leur. Vous savez ce qu'elle m'a écrit? Il dit, pasteur, ça a été une explosion. Et puis il dit, je n'ai jamais pu ressentir quelque chose comme ça. Dieu est tellement grand pour Marie. Il dit, il y a une puissance qui m'a saisi, qui m'a dit, prends ça, mets-les par écrit. Donc il dit, j'ai laissé les autres lignes que je devais traduire et faire face de de les transcrire, effectivement, j'ai pris seulement mardi là. Ai, je je l'ai pris exactement comme, comme, comme ça a été dit, et je dois les transcrire. J'ai dit que Dieu te bénisse. Bref, peut y, a, il y a, alors, comme nous le disons, effectivement, il faut que vous compreniez, frère, c'est ça que, dans ce temps dans lequel nous, nous vivons, Évidemment que les seigneurs agissent comme dans les apôtres, dans ces six-là. Vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, pour rejoindre encore la question de, de Gislain et terminer aussi par là, effectivement, que c'est dans les livres des hébreux qui nous a dit quoi Tout cela, de la foi de laquelle on a rendu témoignage, n'ont pas eu à pouvoir atteindre... Je vais dire pour que vous puissiez, regarde, parce que vous pouvez comprendre pour quelle raison, parce que je, nous l'avons déjà lu ici, hein nous en avons parlé ici. Et puis, où, Seigneur Jésus, mon Dieu, je termine par là. Hein. Vous voyez que si on prend les questions, on peut, il va pouvoir faire du jour. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Hébreu, chapitre 11, je pense. Verset, chapitre 11, le verset, ah, le verset, verset 37. Il dit... Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, de nuées de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre, tous ceux-là à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qu'il leur été promis. Vous suivez cela Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous. Et puis qu'est-ce qu'il dit par la suite afin qu'ils ne parvince pas sans nous aussi. Voilà. Donc nous ici, c'est avec nous que tout va arriver à la perfection. C'est pour ça que dans la nouvelle alliance, effectivement, Dieu a choisi, il a donné des dons aux hommes. Et c'est pour ça qu'il a donné les... Vous, vous suivez, frère. Les uns comme. Pas qu'ils sont. Les uns comme prophètes. Parce que les véritables prophètes, c'est lui. Les uns comme pasteur, le c'est lui, je suis le bon berger. Il dit donc, donc tout, il dit, mais pourquoi Pour le perfectionnement des saints. Donc lui maintenant, en action Alors pourquoi il est vain homme Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et comme notre précieux frère là, il posait sa question effectivement, il dit, non. vous avez compris pour les frères des adorateurs que c'est dans Amen. ces temps, parce que Amen. avant c'était l'ombre sous l'hébreu l'a dit, vous ne pouvait jamais amener à la perfection, on parlait cela mais, mais quand Christ entra dans le monde Amen. il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un oh. gloire à Dieu Amen. par une seule offrande Amen. Amen. il a à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés, donc maintenant nous pouvons avoir une libre entrée c'est pour ça que le voile se déchira du haut, en bas maintenant on peut avoir accès dans le lieu très Gloire à Dieu, levons-nous. rien je t'aime. Je suis avec toi. Amen. Promesse Amen. suprême Amen. qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non jamais, non. Non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus nos sauveurs, nous sauve, nous gâte.